Ensuite, le, le, une autre notion très importante qui va nous être utile, c'est l'électricité. Il y en a qui ont fait ES ou euh, des trucs qui n'ont jamais fait de physique Non Si Là-bas <rire> je, je vais faire ça vite. Euh, vous avez tous des téléphones, donc vous avez tous des chargeurs, ce qui délivre ce, ce 5 volts, qui vous permet de charger votre batterie. Notre chargeur, il nous délivre un plus, un moins. Un courant électrique, c'est un mouvement d'électrons. C'est à dire que le moins c'est un déficit d'électrons. C'est un moins. Le moins va à tout prix vouloir remonter vers le plus et créer un courant. Ça, c'est le sens conventionnel du courant. En vrai, il va, dans, non, il va dans ce sens là, mais le sens conventionnel est l'inverse. À parté, vous, vous pouvez oublier tout ça, c'est juste pour l'anecdote. Imaginez que c'est une rivière. Le plus, c'est l'altitude, c'est la source, le moins, c'est le niveau de la mer. Plus l'altitude est haute, plus l'eau va descendre vite. Votre téléphone, la charge, la résistance, ça va être un barrage, un tuyau. Plus le tuyau est petit, plus on va réduire le courant. Aux bornes de cette résistance, on va donc faire une différence de potentiel entre le niveau d'avant barrage, le niveau bas d'arrière barrage. Pourquoi je vous raconte tout ça Parce qu'une résistance, c'est ça, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc, comme vous l'avez vu, là, une résistance, à une entrée et une sortie. Un potentiomètre, c'est à trois pattes. Un potentiomètre, c'est une résistance fixe entre ces deux pattes-là. Et sur cette patte-là, on a un curseur qui va se balader sur la piste de carbone. Grâce à ça, avec une tension fixe entre ces deux pattes, on va pouvoir prélever la tension qu'on veut. Avec la tension qu'on veut, on va pouvoir, dans ces bidules-là, commander des éléments. C'est hyper important. Quand vous tournez un bouton, il se passe ça. Vous prélevez une tension, vous l'envoyez vers la sortie pour l'électronique. En vrai, aussi pour l'audio, plus la résistance sera grande, donc potentiomètre fermé, moins le signal passera, on aura un volume très faible. Plus on va l'ouvrir, plus la résistance sera faible, plus le son, moins le son sera atténué. Voilà, c'est fini pour l'électronique, c'est bon <rire>